Bon, bonjour tout le monde, je viens d'enregistrer un appel téléphonique chez l'honorable juge Chantal Lamarche de la Cour supérieure du Québec. Chantal Lamarche, c'est le, le juge qui a rendu jugement à mon insu le 22 mars dernier, alors que la greffe du Palais du Sud de Montréal m'avait invité à comparaître le 25 le 25 mars. C'est certain qu'ils vont vous dire non, parce il n'y a pas rien qui s'est fait par écrit ou sur papier. Et on m'a dit de comparaître devant le juge Émery. C'était supposé d'être à la salle 1607, sans doute la même salle que l'honorable juge Chantal Lamarche, qui a remplacé l'honorable juge Chantal gorivo de la Cour supérieure, dans le dossier 500-17-102-828-186, qui a débuté le 21 juin 2018, et dans lequel dossier et instance. On m'a expulsé de la liste des impliqués au tout début, quand j'ai signé et quand j'ai payé euh, ma procédure d'intervention pour être intervenant au dossier dans la poursuite judiciaire initiée par le Barreau de Montréal et par le Barreau du Québec euh, contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale et contre le procureur général, notaire général et ministre de la Justice du Québec. C'est euh, un sujet d'intérêt national, D'intérêt du Québec, si vous voulez. C'est pas national, c'est d'un océan à l'autre du Canada, ça concerne les Anglais et les Français. Et euh, l'objet du dossier en question, c'était le fait que les lois n'ont jamais été appliquées, pas, pas seulement appliquées, ils n'ont pas été adoptées, pas traduites. Je dis bien, ils n'ont jamais été adoptées dans les deux langues. Donc aujourd'hui, c'est certain qu'on peut faire n'importe quelle traduction. Euh, on sait que le euh, au registre des entreprises de revenu Québec, ben le barreau du Québec euh, il s'est enregistré sous deux noms. En français, c'est le barreau du Québec, mais en anglais, c'est le barreau de la province de Québec. Alors que le Québec, c'est un État national, c'est un pays, depuis la loi E20.2 de l'an 2000, euh, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Je suis certain que la Société saint baptiste débat encore euh, du projet de loi 99. Euh, la SSJB, Société de saint baptiste ne sait pas que euh, depuis longtemps, euh, en l'an 2000, ils ont adopté la loi 20.2 de l'an 2000 qui fait du Québec l'État national un pays. Ils ne savent pas où, mais ce si vous voulez. Euh, sans doute que c'est des gens très, très, très, très, très âgés. Et euh, ils ne sont sans doute pas non plus ni du Québec ni du Canada. Ça doit venir euh, quelque part dans dans un continent étranger qu'on ne connaît pas, peut-être l'île de Pâques, possible. Donc là, je vais vous dire franchement, j'ai rejoint le bureau de l'honorable Chantal Lamarche, et vous allez entendre ce qu'il se dit là-dessus, c'est certain que c'est un répondeur, mais j'ai laissé le message, j'attends sa réponse. Mais au moins, il y a un message de rendu, et ça c'est très important qu'on puisse... Euh, laisser un message. Vous savez ça, vous êtes au courant de ça. Quand on ne peut pas laisser un message, ben là, il y a un sérieux problème. On y va Vous avez rejoint la boîte vocale de Mélodie Détonier, adjointe de la juge Chantal Lamarche. Veuillez me laisser un message et je vous rappellerai dans le plus break télé. Merci, au revoir. Oui, euh, Mme Mélodie, c'est euh, Jean-Joseph Antoine Normandin pour euh, le dossier Rutière contre l'Assemblée nationale, euh, qui est le 50-17-102-828-186. Euh, L'honorable Chantal Lamarche a rendu le mouvement le 22 mars 2019 à mon insu et euh, depuis le début de l'instance le 21 juin 2018 on m'a même euh, sorti si, on, si vous voulez de la liste des impliqués et euh, même euh, du primitif à ce dossier-là c'est un dossier quand même là, du code civil c'est la juridiction 17 je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis la juridiction 05 c'est moi qui débattais euh, dans la juridiction 05 en 97 contre l'abrogation de l'article 93. Donc, j'apprécierais qu'on me retourne l'appel, j'aurais besoin du euh, document parce que j'ai pu me présenter le 25 devant l'honorable de juge Benoît Emery en salle 207, alors que tout se faisait en, en salle de conférence, si on veut, au 16e, et sa, au, au 16e étage, à la salle 16.61 et euh, j'avais comparu devant l'honorable de Jus Chantal Cogniveau. Donc, euh, j'attends votre appel au 438-390-6246. Euh, si on ne me retourne pas l'appel, je vais essayer de vous téléphoner un petit peu plus tard, mais écoutez, j'ai besoin de ça assez rapidement. Euh, il y a du jugement et je vais demander tout simplement un remboursement de la procédure hein, que j'ai déposée, qui m'a quand même euh, coûté 171 Et euh, ça s'est fait euh, en toute confidentialité, cette instance-là depuis son début. Le barreau du Québec euh, s'était retiré. Il y avait eu euh, vote euh, au barreau euh, du Québec euh, alors que le Banque de Montréal a maintenu l'instance et je suis, je suis intervenu euh, la journée même, si vous voulez, euh, avant qu'il qu fasse échouer l'instance. Donc, 438-390-6246, 438 390, 438 -390 La procédure porte euh, mon nom, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Donc, euh, on sait qu'il y a toute une question d'identité, mais il y a toute une question de fondement juridique. Euh, ça concerne euh, l'article 168.3 à mon avis et l'article 33 de la Charte canadienne euh, qui abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit. D'une façon ou d'une autre, euh, le droit n'existe pas ici. Et 1.17, c'est du code civil. Ça, ça a pas rapport à le code civil a été supprimé en 1980 pour ceux qui ne le savent pas. Donc, euh, moi, j'ai quand même mon assamantation depuis 2013 devant le ministère de Justice du Canada le 23 août 2013, euh, et j'ai prêté serment à protéger les intérêts de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, pas de tous les rois et reines du Canada, mais Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Et euh, mon document, euh, il est quand même euh, applicable à l'article 2212 du Code civil du Bas-Canada, qui le rend imprescriptible, qui rend mon serment imprescriptible, ainsi que ceux qui portent serment d'allégeance à la famille royale britannique. 438, on a Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, de la famille Normandin de l'âge, Legacy souli Merci beaucoup, au revoir. 438, 296 46. vous pouvez m'appeler Jacques-Antoine, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Au revoir. Donc, euh, voyez-vous que euh, c'est quand même bref, mais euh, je ne sais pas si je vais avoir un retour d'appel du bureau. De, de juge Madame Chantal Lamarche. Euh, écoutez, euh, vous savez que le juge Jacques A. Fournier de la Cour supérieure du Québec euh, a maintenu le fait que j'étais avocat vexatoire. Parce qu'un plaideur, c'est synonyme d'avocat. Mais par contre, un plaideur qui est synonyme d'avocat, euh, c'est le seul qui a le droit de plaider. C'est un avocat. En vertu de l'article 128 de la loi du barreau. Mais par contre, moi, j'ai eu un jugement de l'honorable juge François Godbout, dans lequel il a reconnu que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, qui n'est pas un sujet de droit, mais qui est dans le certificat de naissance du directeur de l'État civil, est le représentant autorisé. C'est lui-même qui me l'a autorisé. est le représentant autorisé de Jacques Normandin, qui, lui, le prénom usuel Jacques, n'a pas de date de naissance, c'est confirmé par le directeur de l'État civil, j'ai sa confirmation avec un sceau et une signature. Et Normandais, mais c'est un nom de famille. Donc, un Normandais, un nom de famille, c'est ni masculin ni féminin, c'est au singulier. Sauf quand on dit « des rosiers », bien là, ils vont mettre un « S » au « groupe c'est toujours, même si c'est une personne, toujours au pluriel. Mais euh, voyez-vous qu'un nom de famille, c'est toujours, dans le fond, c'est au singulier. C'est le, le, le nom s'écrit d'une façon et ça ne se change pas. Et euh, moi, dans mon cas, moi, qu'est-ce que vous voulez... Euh, euh, si je regarde le fait que l'honorable juge François Godbout a, dans son jugement, déclaré que Jacques-Joseph et Antoine Normandin étaient le représentant autorisé de Jacques Normandin. Jacques, qui est un nom usuel sans date de naissance, Normandin, mais qui est inanimé parce que c'est un, un nom de famille, ça, ça ne meurt pas. C'est Jacques qui meurt. C'est pas Normandin. Normandin, il y en a encore je ne sais pas combien de milliers. C'est pas vrai que quand que, moi je veux mourir, Normandin, tous les Normandins sur la planète viennent de mourir. Oubliez ça. Mais Bon. On va voir euh, c'est qui. J'y vais. Ou oh, allô. Oui, c'est Jacques-Antoine. Oui, bonjour, oh, ici Mélodie. Oui, vous êtes gentil. Vous êtes gentil de m'appeler, madame. Écoutez, j'ai laissé un message tantôt. Euh, je ne veux pas déranger madame euh, Lamarche, mais c'est que je suis vraiment renversé par tout tout cet événement là et là ben c'est certain que j'aimerais avoir au moins le jugement et euh parce que ce qui arrive, c'est que ça ça s'est fait en Catimini, si on veut. Ça s'est fait alors que c'est un dossier public, hein. Vous savez, c'est une poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale, contre le procureur de l'Assemblée nationale, euh, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, contre le procureur général, notaire général et ministre de la Justice du Québec. Et c'est moi qui avais maintenu l'instance, mais on m'a rejeté, on m'a tout simplement supprimé, on m'a expulsé de l'instance. Et tout s'est fait en Catimini euh, en plein secret même que le juge Jacques R. Fournier a refusé de me retourner un document que je lui avais expédié par courrier recommandé, puis qu'il n'a pas signé. Et quand on ne signe pas un document, il est obligé de me le retourner, ça m'appartient, il fallait qu'il me le retourne euh, inaltéré, donc il ne fallait pas que l'enveloppe soit ouverte ou quoi que ce soit, il n'y a rien, rien qui s'est fait à cet effet-là. Donc euh, là, au moins, j'attends tout simplement le jugement, je peux pas laisser ça comme ça, parce que vous savez que le sujet, c'était que les lois n'ont jamais été adoptées dans les deux langues au Québec, et que la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, l'article 1, stipule qu'il n'y a pas de loi au Québec. La définition du mot « loi », c'est « loi comprend loi » autre qu'une loi du Parlement du Québec. Il n'y a pas de loi ici. Même si les, les médias d'information disent le contraire, il n'y a aucune loi ici. C'est confirmé par la loi Z03 du fédéral qui dit que les lois habilitantes sont des lois non législatives. Donc, c'est des lois qui proviennent des juges. Et là, ben, c'est confirmé par deux règlements de l'impôt sur le revenu euh, de l'Agence du revenu du Canada. Le règlement RC-251 et T1118 de l'Agence du revenu du Canada. Qui dit, euh, tout simplement, on voit toutes les provinces et territoires au Canada avec les lois, des, les lois fiscales, si vous voulez, et le Québec est complètement absent. Donc, moi, c'est certain que je ne peux pas laisser ça comme ça. Je suis un ancien euh, dirigeant du Bloc québécois à l'époque de Lucien Bouchard et de Michel Gauthier quand du est rentré, mais ben, je suis parti. Vous comprenez. Et euh, c'est moi qui ai débattu euh, contre l'abrogation de l'article 93 devant l'honorable Ginette Piché. Et euh, Warren Newman, sous-ministre de la Justice, était présent lors euh, de ce débat-là. Mais ça s'est fait en toute confidentialité, si vous voulez. Alors, ça devrait pas se faire. Puis, même, je reproche une chose, c'est qu'ils ont mis une juridiction 17, qui est le Code civil. Alors que, comme je vous disais tantôt, le Code civil a été supprimé au chapitre 39... Euh, de 1980. Donc, le code civil n'existe plus ici. c'est pas une matière civile, ça. C'est international. C'est national. C'est tout le Canada au complet. C'est pour ça que... On, on débat tout le temps sous la juridiction 05 dans des situations comme ça. C'est pas supposé de rester caché des médias d'information et de la population canadienne et surtout du Québec, vous comprenez. L'article 168.3, je l'ai précisé, mais j'ai pas, j'ai oublié de dire que c'est 168, l'article 168.3 du Code de procédure civile qui dit que supposé même que les faits allégués sont, sont vrais, euh, il n'y a pas de fondement en droit. Alors qu'on est dans un état de droit au Canada d'un océan à l'autre et il n'y a pas personne qui est autorisé à une demande par écrit et puis moi je vais la transmettre à la juge parce que moi je ne suis pas autorisée à vous transmettre euh, aucun document malheureusement okay. donc je vous demanderais de transmettre une correspondance par écrit okay. soit par courriel ou par la poste puis moi je vais la transmettre à la juge ah euh, oui non, mais les... vous savez on... oui oui continuez, oui euh, je voulais que je vous remette mon mon adresse courriel attendez un petit peu attendez un petit peu je vais aller me chercher euh... Que je ne m'attendais pas à avoir un appel immédiatement. D'habitude, on ne veut pas me retourner l'appel, hein, vous savez. Mais, euh, je pense que ça s'impose actuellement. Okay. Votre courriel, c'est? Alors, c'est Mélodie M-E-L-O-D-I-E. D-I-E, oui. Point désolé. D-E-S. Oui. À... Oui. OK. Je vais vous expédier ça aujourd'hui avec euh, certaines informations quand même. Et euh, là, on m'a dit, moi, parce qu'il y a le département des finances du ministère de la Justice, et il euh, y avait un formulaire à remplir, mais euh, j'ai dit, écoutez, il n'y a, euh, y a, y a aucun sujet euh, dans ce formulaire-là qui, qui correspond au, au motif. Que, que j'allègue actuellement de, de réclamer ce montant-là. Puis je vais vous dire franchement, très, très franchement. Oui. Donc, je vous juste de m'envoyer la correspondance écrite, puis je vais voir ce que je peux faire pour vous aider. C'est bon. D'une façon ou d'une autre, comme Merci. je vous dis, je vais vous expédier ça, puis vous regarderez ça. Okay. Et j'espère que, en tout cas, que ça va se développer assez vite, parce que je ne peux pas laisser ça comme ça. C'est certain. Parfait. Je vous remercie. Vous êtes bien aimable, madame. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci pareil au revoir. Écoutez, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça ne peut pas être plus en direct que ça, là. Donc, c'est Mme Elodie qui était directement du bureau de Chantal Lamarche. Je suis surpris, pareil, comme vous, parce que d'habitude, on ne me retourne pas l'appel. Donc, c'est public. Fait que. Moi, je ne laisserai pas ça comme ça. Ça, ça veut dire que toutes les décisions prises devant les tribunaux judiciaires actuellement sont délictuelles, illégales, illégitimes, anticonstitutionnelles. Et quand on dit que la loi de l'impôt dit qu'il n'y a pas de loi ici, l'article 1, ça, ça veut dire que l'impôt, c'est du vol. Et tous les, les imbéciles qui pensent que c'est l'impôt sur le revenu des pauvres et de la classe moyenne qui, fon qui fait fonctionner le système de santé, les routes, l'éducation et tout ça, écoute... Vous allez apprendre, moi je vais être obligé de vous enseigner c'est quoi la monnaie, c'est quoi les banques, c'est quoi le système. J'ai un document ici, là dans lequel le gouvernement est obligé de donner de l'argent sur chaque tête au Canada. Le fédéral, ok c'est dans la loi de Londres. J'ai le document ici. Les gens ici n'ont pas le de travailler pour l'argent. Premièrement, c'est de l'argent scriptural. Puis en plus de ça, quand vous êtes endetté à 174% de votre revenu, le Canada n'est pas en faillite. Parce que l'important, ce n'est pas la dette. Une dette, c'est un revenu. Pareil comme de l'argent net, c'est un revenu. Preuve, c'est que si vous n'avez pas de dette, vous n'avez pas le droit d'avoir un prêt. Ils vont prêter à des gens endettés. Jamais une banque prête à des gens qui n'ont pas de dette une personne qui n'a pas de dette est insolvable. Pourquoi? Parce que la dette appartient au gouvernement, mais c'est vous, l'être humain, l'imbécile, comme moi, parce qu'oubliez pas que quand on m'a mis en prison, quand je disais que ça prend rien que des imbéciles pour payer des impôts, bien, le, le Radio-Canada n'a pas terminé la phrase en disant que moi-même, je, je suis un imbécile. Moi-même. Là, je vous le dis, pour pas que personne pense le contraire, je suis un gnostique d'imbécile. Moi, je suis le plus imbécile du Canada, ça va faire plaisir aux juges, aux notaires, aux avocats, à tous les députés et à tous les ministres. Je suis un parfait imbécile, mais raisonnez seulement ce que je vous dis, ce que je sais de vous informer. Pas enseigner parce que je suis un imbécile. Puis essayez de faire raisonner d'autres personnes avec ça. Puis mettez ça en anglais. Il y a bien plus d'anglais au Canada ici qu'il y a de français. Puis ici, ben, on est tellement occupé à essayer de rejoindre les deux bouts qu'on n'a pas, pas le temps de faire de la politique. On n'a pas le temps de s'informer sur la politique. Et les gens qui reçoivent du BS, de la sécurité du revenu ou quoi que ce soit, ne vont pas leur parler de, de ce que moi, je vous dis actuellement, Mais ont peur de l'avenir, ils ont peur de tout perdre puis de se retrouver en dessous d'une roche avec plus rien pour manger. Alors qu'on n'est pas le tiers monde encore, mais on n'est pas loin. Vous comprenez? Donc, euh, écoutez... Je mets ça directement public, cette chose-là. Puis, n'ai vous pas. partager. Mon nom, c'est Jacques-Antoine. Monsieur Jacques-Antoine au 438-390-6246. 438-390-6246. Mon courriel, c'est tout écrit ensemble. C'est Jacques, J-A-C-Q-U-E-S, Antoine, A-N-T-O-I-N-E, Normandin. N-O-R-M-A-N-D-I-N avec le chiffre 17 A commercial g m a i lcom C'est ça mon courriel. Donc, vous pouvez m'envoyer des courriels. C'est certain que j'en reçois beaucoup. Il n'ai pas le temps de je les ouvrir. Mais d'une façon ou d'une autre, pas assez de mots. Parce que moi, tout seul, je ne peux pas rien faire. Vous, par exemple, si vous commencez à comprendre on a des problèmes avec hydro québec moi, hydro québec m'ont mis dehors de chez nous à Montréal. Ils ont, ils ont cassé mon bail. Savez-vous pour quelle raison? Parce que le bail était au nom de jean joseph et Antoine Normandin, qui n'a pas de numéro d'essence sociale. Et ils voulaient sans faute avoir le numéro de d'essence sociale. Ils ont cassé mon bail, puis c'est là que je suis devenu un dame naturel pour ma mère. J'ai été un dame naturel. Elle est décédée l'année dernière. Ça faisait dix ans que je m'occupais de ma mère ici avec mon frère le plus vieux. Mais ils ont cassé mon bail parce que je n'avais pas de numéro d'essence sociale. Ils le savent, mais au moins... Ils ont fait amende honorable, si on veut, Hydro-Québec avec Éric Martel. Ils m'ont envoyé une lettre dans laquelle ils ont reconnu tous mes jugements. Juste ça, c'est déjà beaucoup. Juste ça, revenu Québec, là, je vais vous dire une chose. Oui, euh, ils peuvent, on peut prétendre, même si actuellement, ils, doivent, ils nous doivent beaucoup d'argent, on peut prétendre une chose, c'est que moi, avec eux, il y a moyen de vous rembourser. Tout l'argent que vous avez perdu, Hydro-Québec, avec moi, vous comprenez? Il y a moyen de tout rembourser et Hydro-Québec serait moins esclave de l'establishment financier. Parce qu'Hydro-Québec, on a beau dire qu'il est puissant. On a beau dire qu'il y a tout un conseil d'administration. Les présidents, c'est solide et tout ça. Non, c'est pas vrai. Il est encore bien plus, plus, plus puissant que ça. là. On m'a dit, moi, que Jean Charest, il y a une seule tête qui est interdit et qui empêche tout de se réaliser à son insu. Sinon, il se ferait arrêter, ce gars-là. Mais cette personne-là, personne ne personne connaît cette personne-là. Et euh, cette personne-là, elle doit être mauditement puissante pour être capable de tout bloquer au complet. Donc, euh, c'est elle aussi qui peut être capable de bloquer Hydro-Québec, puis de faire faire n'importe quoi Hydro-Québec, ou même à la caisse de dépôt et de placement du Québec, qui un jour ou l'autre peut tout perdre, comme elle peut faire beaucoup d'argent. Mais elle peut aussi tout perdre. Ça dépend. Ça dépend tout simplement de ce génie-là, de cette tête-là qui gouverne partout ici. Au Canada, et que personne ne peut toucher un intouchable. C'est comme un dieu. C'est pas compliqué, mais à, à quelque part, à mon avis, c'est un démon. Donc, euh, là-dessus, 438-390-6246, et bonne journée à tous.